Lorsque l'on souhaite imprimer un document sous LibreOffice, une chose que l'on peut conseiller, c'est d'aller dans Fichier, Aperçu, afin de voir à quoi le document va ressembler. Si la mise en page nous convient, en appuyant sur la touche Échappe, nous revenons au document de base. Pour l'imprimer, nous allons faire Fichier imprimer. Nous sélectionnons une imprimante et il est possible d'avoir différentes options qui vont changer selon les imprimantes dans les propriétés. Par exemple, nous pouvons imprimer en portrait, en paysage, choisir le type de papier, mais tout cela changera en fonction de chaque imprimante installée. Une fois que l'on souhaite imprimer, nous cliquons sur le bouton Imprimer et l'impression se fera directement. Il existe également une autre option, cette petite icône, qui est l'impression rapide. Si l'on clique dessus, il n'y aura aucune configuration. Le document sera directement imprimé sur l'imprimante qui est considérée comme celle de base par défaut, avec les impressions par défaut.